フランス語でどんな風に否定をしたらいいんですかと思ったら 思い 1 けれども、主語 ne と pas を例えば je suis grand。僕は je ne suis pas grand。 ne pas, Je ne suis pas grand. Je ne suis pas content. Je ne suis pas petit. Je ne... pas. pas on a dit ⁇ ne pas ⁇ je ne vois pas le chat. Je ne mange pas la pomme. Je ne parle pas. ⁇ le français. Tu es fini は what you miss kill 3番目のストラクチャーなんですけれど ce pas bien. Ce n'est pas une Ce n'est pas un Ce n'est pas un Ce n'est pas. Ce n'est Ce n'est pas un で、どんな 4 y a n'y a その no e が n'y a pas n'y a pas de n'y a pas de お、